En Italie, les écoles situées en Lombardie, en Émilie-Romagne et en Vénétie resteront fermées pendant 7 jours supplémentaires. Mais le Premier ministre Giuseppe Conte n'a pas exclu de réouvrir certains de ces établissements. Le pays est le principal foyer du Covid-19 en Europe. Plus de 1100 cas y ont été confirmés. 29 personnes sont décédées selon un bilan effectué samedi. En France, 73 personnes ont été infectées et des mesures radicales ont été prises par le gouvernement. Toujours avec l'objectif de limiter la diffusion du virus par le brassage des populations, le gouvernement a décidé d'adopter une politique de prévention plus stricte en ce qui concerne les rassemblements. Dans les clusters, je l'ai dit, dans l'Oise et dans la commune de la Balme en Haute-Savoie, tous les rassemblements seront interdits jusqu'à nouvel ordre. Sur le reste du territoire national, tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné seront annulés. En Allemagne, alors qu'environ 60 cas ont été recensés, les autorités commencent à fermer des écoles. La situation est pour sa part tendue à Chypre. L'île méditerranéenne a annoncé la fermeture dès samedi et pour 7 jours, de la moitié de ses points de passage avec la partie nord occupée par la Turquie dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Alors qu'aucun cas n'est avéré à Chypre, des contrôles médicaux accrus seront instaurés aux quatre points de passage restant ouverts, dont celui réservé aux véhicules à Nicosie, le plus fréquenté de l'île. En Iran, 43 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie, selon un dernier bilan ce samedi. Le pays fait face à une pénurie de masques de protection.